L'invité au bout du fil avec nous, notre doyen, journaliste et analyste politique Mamadouci Albert. Bonjour. Bonjour Fatou. Merci pour la disponibilité. Euh, merci aussi euh, d'être avec nous ce matin pour euh, analyser l'actualité. Euh, nous démarrons doyant par cette sortie de l'ancien président euh, Maître Abdoulaye Ouad, qui euh, en quelque sorte a lancé des pics à Ousmane Sonko et à l'opposition quand il rappelle euh, l'option qu'il avait faite de ne pas marcher sur les cadavres euh, pour accéder au pouvoir. Comment avez-vous analysé euh, cette sortie du président Ouad ben D'abord, merci pour, pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. C'est partagé. Et pour le, la sortie du président Wade, bon c'est un rappel historique. De, je crois qu'il veut juste faire euh, remarquer sa, sa différence de, avec l'opposition actuelle. Mais euh, je crois que c'est un Rappelle quand même, quand même, que je trouve euh, très mal placé dans le contexte actuel. Mmh. Euh, Abdullah Wad a refusé de marcher sur les cadavres, mais Abdullah Wad a subi toutes les formes d'humiliation. Il a, il a lutté pendant 40 ans. Euh, là, ça fait doux, bientôt 12 ans que l'opposition lutte. Donc, l'opposition, elle est brimée, l'opposition, à la limite, à la limite, si de fait une analyse comparée, mm. ben, le recul euh, démocratique du Sénégal est assez inquiétant. Mm. Il aurait euh, dû en parler. Ben, c'est ça, c'est ça, je pense, son message. Mm. Son message aujourd'hui aurait dû être euh, mettre l'accent sur euh, la crise de la démocratie sénégalaise, la crise des institutions, le recul et quelle alternative lui il propose. Le, le, je pense qu'Ablawad a incarné la lutte pour la démocratie, il a incarné euh, le renforcement des institutions, de, le renforcement de la démocratie. Là, mm. il y a une menace, il y a un péril mm. qui menace la démocratie, les institutions, les libertés. Et je pense que c'est sur ça qu'Ablawad devrait quand même s'apesantir. Mm. Euh, Maintenant, c'est vrai, c'est vrai aussi qu'il ne, ne devrait pas cautionner la violence. Mais la violence aujourd'hui, elle vient du côté du régime. Elle ne vient pas du tout de l'opposition. Mmh. Et je crois que là également, euh, le président Wad aurait dû quand même, quand même attirer l'attention sur la dérive de l'état de droit mmh. et, et alerter le président Macky Sall qu'il y, y a une dérive qu'on est en train de franchir euh, euh, un basculement. Euh, je, moi je m'attendais plutôt, d'autant que Karim Wad quand même qui est le responsable candidat du, du, du PDS est exilé mmh. ah, c'est la première fois qu'un Sénégalais est exilé pendant euh, de, des années de manière aussi injuste euh, je crois que ça aussi c'est c'est qui devrait quand même quand même. Euh, attirer l'attention du gouvernement sur les, les, les dérives de la démocratie. Mmh. Alors, et si on allait au-delà de cette sortie du président Ouad, ne pourrait-on pas en déduire aussi qu'il balise un peu le chemin pour son fils Karim Vous ne voyez pas non, des choses comme ça crois, ouais. je ne crois pas. Je pense qu'Abla Ouad n'est euh, pas à l'aise mmh. que, que le PDS, un, un grand parti, un parti historique, un parti qui a lutté pour la démocratie, ne puisse pas euh, aujourd'hui mettre l'accent sur le danger. Alors, c est, c est, ça, ça pose problème quand même. Il que, que y, y a un devoir de mémoire du PDS, il y a un devoir euh, de préservation, et je pense, je pense que le président Wade et le PDS devraient quand même être beaucoup plus vis visibles qu'on les entende. Euh, si on ne les entend pas, c'est comme si le PDS se compromettait. Mmh. Pas, pas seulement peut-être pour Karim. Non, ils se compromettent peut-être par rapport à la difficulté actuelle des libéraux de manière générale. Il, il, le, Macky Sall est en mauvaise posture. Le PDS euh, est en recul. Il y a une alternative patriotique qui est en place. Le risque de perdre le pouvoir euh, par les libéraux, je pense que c'est ça qui fait que le PDS a des positions à la limite qu'on ne, qu ne comprend pas. D'autres pensent aussi qu'il y a des négociations souterraines Je ne pense pas des négociations sur le, le, le, la présidence. Le PDS est dans l'opposition. Le PDS souhaite sa candidature. Mmh. Ils souhaite aller à la présidentielle seule pour briguer le suffrage. Ça, c'est l'orientation du PDS. Mais par contre, la perte du pouvoir, le PDS ne souhaiterait pas que Khalifa arrive au pouvoir oui, ou que sonko oui. arrive au pouvoir ou que les alliés, ou que y ait à ce qu'elle soit l'alternative aux libéraux. Le Vaudouat, c'est que c'était que les libéraux restent au pouvoir pendant au moins 50 ans. Voilà. Mmh. Je pense que c'est ça qui reste encore le fond. De la pensée de Wade. Comment sauver le meuble qu'après Macky Sall, qu'il puisse y avoir Karim Wade ou Idriss que la famille libérale au moins négocie cette transition-là mm. Là, on peut comprendre parfaitement qu'il y a une famille libérale qui, qui peut se retrouver au second tour de 2024. Mm. Je, je crois que le, le PDS est en train de jouer cette, cette stratégie-là. Mais bon, malheureusement, cette ouverture libérale-là, Macky Sall ferme cette fenêtre-là. Hmm. Il, il ne donne pas, au, à, à sec encore moins au PDS, les possibilités de discuter autour des retrouvailles de la famille libérale. Pourtant, ça avait bien démarré. Oui, bon, je pense. Je pense que les libéraux, quand même, euh, c'est vrai qu'ils ont une euh, identité politique très forte, mm. mais c'est vrai qu'aussi ils ont des égoïsmes trop forts à mm. hein, a a liquider politiquement Elise Sec. Bah, Macky Sall a liquidé Karim. Mm. Donc cette famille libérale-là, ce, ce sont les intérêts privés mm. euh, des partis, des, des, des, des chefs, qui priment sur l'orientation libérale. Mmh. Euh, je crois que c'est ça le blocage de, de, de cette famille. Il y a trop de personnalisation. On avait critiqué Wad parce que c'était trop personnalisé. Mmh. Matista, fait pire. Donc, cette famille-là, elle a un problème de, de, de gestion, en tout cas, du, du pouvoir. Oui. Alors, euh, l'avenir du PDS dans tout cela, Karim Wad euh, qui est annoncé depuis des années, euh, n'est toujours pas là. L'amnistie annoncée aussi par le président Macky Sall tarde à se concrétiser. Euh, pour le PDS, comment vous lisez l'avenir? c'est un avenir ben, une très, très très difficile parce que euh, un parti politique ne peut pas revenir au pouvoir sans, sans, sans un chef. Là, le PDS est à la limite des Karim est à l'étranger, Ablaouab n'a plus les capacités physiques pour diriger un parti. Il n'y a pas un leadership du PDS. Bon, donc, ça, c'est une difficulté. La deuxième difficulté, c'est que bah, le PDS ne peut pas être dans l'opposition pendant, pendant 12 ans et être à la remorque de Yéhou à la remorque de l'opposition et de croire qu'il peut prendre le pouvoir en 2024. Donc le PDS est, est vraiment affaibli, le PDS n'a pas de chef, n'a pas de stratégie, et même euh, les électeurs, peut-être encore le président Ouad a ses électeurs, mais le PDS en tant que parti, euh, je ne vois pas qu'est-ce qu'il peut vraiment peser électoralement. On, mmh. on l'a vu au local, on l'a vu au législatif. Bon, même s'ils ont plus de communes, plus de députés. Euh, bon, il y a, y a quand même euh, l'électorat affectif qui est mmh. toujours là. Mais oui. pour gagner une présidentielle, je mmh. crois que le PLS devrait quand même, quand même euh, revoir énormément de choses et se faire violence. Mmh. Sa façon de s'opposer aussi inquiète beaucoup d'observateurs. Voilà, ouais. c'est cette euh, opposition-compromission euh, qui, qui, qui paralyse le PDS en réalité. Limite, le PDS est vu comme une opposition à l'opposition, la vraie. Oui, tout à fait. Bon, euh, même quand ils disent qu'ils sont dans l'opposition, mais depuis dix ans, mm. euh, ce qu'on voit, c'est Yehu Askan. Oui. Il a fallu même que eu Askan propose l'intercoalition pour sauver les meubles. Mm. Euh, donc, le PDS a perdu l'initiative politique. Et c'est ça qui fait que euh, c'est extrêmement difficile pour le, pour le PDS. Bon, évidemment, je pense que tu as raison aussi, que euh, le PDS est beaucoup plus proche de McIstall oui. que de Yehu Askan. Mm. Ça, c'est la réalité. Oui. Euh, le, le temps qu'ils qu vont euh, vaciller entre pouvoir et opposition... Mm. Personne ne comprendra cette forme d'opposition. Et, et même à l'Assemblée, ça se démontre. Quand le PDS aide Benno Bokuyakar à exclure Aminata Touré. Ben oui, c'est mmh. ça l'incohérence. Mmh. Bon, Refuse euh, de prêter main forte à Yewi pour euh, euh, oui, toutes ces initiatives à l'Assemblée presque. Oui, well, absolument. Mmh. L'opposition parlementaire du, du PDS, ben, pas, ils n'ont pas respecté le mandat des électeurs. Mmh. L'intercoalition, c'était que il y ait au moins un groupe interparlementaire qui puisse euh, arracher la moins, majorité absolue. Voilà, au bien. moins, au mmh, moins oui. avoir un groupe parlementaire capable de peser sur le l'Assemblée et sur le l'exécutif. Le, oui. Mais si le PDS va au Parlement et que ses positions renforcent le groupe majoritaire, mmh. bah, le, le, c'est c'est ça la compromission. Et qui fait que, bon, à la limite, ça, ça décourage, mmh. ça décourage tous les gens qui pensaient que le PDS allait euh, bousculer la majorité. que Le PDS, le PDS aurait dû même être, préside, avoir un président de l'Assemblée nationale, s'ils avaient possible. été s'ils oui. bah mmh. oui, avaient été conséquents. Mmh. Avec l'unité de l'intercoalition, euh, ils ont quelqu'un, la même time quand même, oui. qui, qui aurait Près dû Très oui. Voilà, mmh. il aurait dû être aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale. Mais mmh. malheureusement, bah, ils ne font pas confiance à, à, à Yéhu -E -E Askan. Mmh. Alors, euh, nous parlons d'un autre libéral, Idriss Seck, qui aussi euh, fait l'actualité depuis quelques jours euh, avec ses sorties, ses postes supprimés, euh, ses euh, propos, disons, un peu voilés sur sa euh, probable candidature en 2024. Il euh, annonce à nouveau une conférence de presse aujourd'hui. Vu tous les actes que le président du Conseil économique, social et environnemental a posé dernièrement, que devrait-il dire Idriss Seck selon vous je, je, je pense qu'il doit expliquer. Un, un chef de parti, euh, un homme d'État, euh, un homme politique qui a son expérience, euh, ne doit pas faire certaines erreurs. Il est mal entré mm. euh, dans sa candidature gristuelle. Mm. C'est un pas, euh, un mauvais pas de communication politique. Je pense qu'il euh, a intérêt à... à à rassurer son parti et ses électeurs, qu'il qu rompe avec euh, l'homme euh, politique euh, qui, qui joue à gauche, à droite, qui mmh. calcule. C'est ça qu'il a détruit. Mmh. Et je pense qu'il a intérêt à dire clairement pourquoi il a reporté sa conférence. Est-ce qu'il est en négociation il, il explique sa position de manière sincère. S'il si, mmh. reste dans le fou et dans les calculs, ça va encore le discréditer davantage. Bon, ça c'est le volet, peut-être qu'il a intérêt à mieux communiquer avec mmh. les Sénégalais. Mais l'autre aspect, c'est quel est son projet mmh. Un chef de parti, un homme d'État, quelqu'un qui aspire à diriger le, le Sénégal, tu ne peux pas être dans le jeu clair-obscur. Mmh. Les Sénégalais n'aiment pas ça. Mmh. Et Je pense qu'il faut qu'il soit quand même cohérent avec lui-même. Si les candidats, qu'il le disent de manière claire, qu'ils pose aussi les conséquences, mmh. parce qu'il aura à gérer des conséquences. Est-ce qu'il ne doit pas quitter immédiatement la tête du Conseil économique et social est-ce que ce ministre ne doit pas quitter le gouvernement Est-ce que c'est député Il faut qu'il y ait une cohérence dans la démarche de l'EVC. S'il veut vraiment rétablir la confiance, je crois qu'il a une chance pour, pour être plus clair avec les, les Sénégalais. Mm. » Mais est-ce qu'Idi peut à nouveau convaincre les Sénégalais après tout ce qui s'est passé avec Wad en 2019 Il est arrivé deuxième à la présidentielle pour ensuite aller rejoindre Macky Sall, qu'il avait quitté en, en 2012 euh, pour beaucoup de raisons qu'il avait lui-même listées. Est-ce que vous pensez que même s'il parvient à se présenter en 2024, il a quand même des, des, des chances de s'en sortir non, je, je ne crois pas. C'est pour ça que l'intérêt de sa conférence de presse, s'il arrive euh, à faire sa conférence de presse correctement, c'est qu'il doit rassurer son parti et ses électeurs. Mm. Mais par contre, les électeurs de l'opposition, il les a perdus. C'est clair. Depuis qu'il a vendangé son, son, euh, sa deuxième position après mm. 2019, mm. Ben, il a perdu tous les alliés qu'il avait. Mmh. Il a perdu les locaux, il a perdu les législatives. Donc au niveau, en tout cas, de l'électorat qui vote pour l'opposition, il a perdu cet électorat-là. Mmh. Maintenant, s'il si, si est intelligent, il doit essayer au moins de sauver euh, son électorat à lui, sauver son parti euh, et aller chercher peut-être un deuxième tour. Mmh. Parce que c'est ça qui est à sa portée, aller au deuxième tour, c'est possible. C'est possible pour Non, c'est possible. Le Réumi quand même, bon, quoi qu'on dise, je sais qu'il est très intelligent, c'est quelqu'un qui est très organisé. Si vous regardez aujourd'hui, parmi les candidats annoncés, beaucoup viennent de Réumi, ou beaucoup sont passés par le donc c'est quelqu'un qui a une expérience en matière électorale et en matière de, de formation. Mmh. Donc Abdurrahman Djouf qui l'invite par contre à soutenir sa candidature à lui. <rire> oui, ça c'est de moi. <rire> Il de dit, ça, bonne... aussi c'est quelqu'un qui a perdu sa base es, euh, selon les, les résultats des dernières élections. Mais oui, bon par exemple... Que reste-t-il du Réumi selon de, vous le, le... Non, très peu. Très, très peu, peu de oui. choses. Il se sait qu'il a vraiment perdu. Aujourd'hui, bon, docteur Duf aurait dû être hein, vraiment le, le porte-drapeau Il se sait. Hum. Bon, C'est comme euh, tous les autres cadres. tierno, du, oui. tierno Et même les cadres du PDS, hum. qui ont quitté le PDS. Il se sec pouvait très bien être une alternative. Oui. Mais malheureusement, il a perdu les cadres du PDS, mm. il a perdu ses cadres, ben, l'élite politique également, il a perdu la confiance de l'élite politique. Mm. Et beaucoup ce... de cadres aussi de son parti ne se retrouvent pas dans son entrisme et beaucoup sont frustrés et, et se sont retirés, euh, plus ou moins. Ben, je pense qu'il a vendangé euh, son, son, son score de 2019. C'est-à-dire que ses chances a... sont minimes aujourd'hui pour 2024 non, je dirais pas ça. Mmh. Je dirais pas ça. Non, parce que quand même, euh, euh, il faut toujours garder à l'esprit jusqu'à présent, Macky Sall peut ne pas être candidat. Mmh. Euh, il peut ne pas être candidat. Euh, Macky Sall, il peut être candidat à être battu. Mmh. Et, et il se sait va jouer sur, sur, ses, sur, sur ça. Ramasser les restes. Euh, le, le, le, il peut être une alternative à Sall mmh. Parce que les gens qui sont contre le, la troisième candidature sont à la paire, ils sont à, à Yévi. Oui. Donc, il peut très bien jouer la carte du second tour. Mmh. Je pense que ça, c'est à sa portée. Hey. Il peut très bien aller à une présidentielle, mmh. euh, récupérer un électorat de, de Sall, récupérer mmh. Un électorat du PDS grignoter dans l'électorat libéral. Oui. Euh, ça, s'il arrive à. à, à avoir une bonne stratégie, mmh. avoir une bonne équipe, mais restaurer aussi la confiance. Oui, des Sénégalais. Ah, S'il arrive à restaurer la confiance, mmh. je pense qu'il peut, il peut, il peut quand même être présent au second tour. Très bien. Merci, Doyen. Euh, Mamadou Albert, ça a été un plaisir. Merci, Merci. Merci, pour ces Merci pour ces analyses pertinentes. Merci pour ces analyses pertinentes. Merci pour ces analyses pertinentes.